Vivre FM, podcast. Au dos de la carte, sur Vivre FM, Martine Domboli. Au dos de la carte, portrait de celles et ceux qui ont osé changer de vie, qui ont un jour tout largué pour développer leur propre activité. Je vous emmène à la découverte de parcours étonnants, originaux, touchants, confessions d'entrepreneurs passionnés et passionnants. Bonjour, je reçois aujourd'hui Michel Poulart. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai en main votre carte de visite, qu'est-ce qu'on voit sur votre carte de visite D'abord un fond rose, euh, votre photo. Et puis il est écrit « Michel Poulert, expert en optimisme et motivation ». Bon, euh, sérieux, expert en optimisme et motivation, c'est un métier ça Michel Eh bien, il faut croire que oui, puisque puisque je le fais et que c'est pas écrit sur ma carte, on part du principe que c'est la vérité. Et oui, c'est bien ça, c'est la vérité. <rire> bon, et puis au dos de votre carte, euh, le titre d'un ouvrage le bonheur c'est trois oui. petits points, c'est quoi le bonheur pour vous Oh ben, le bonheur c'est tellement c'est pour ça qu'il y a trois petits points. Ah c'est ça. Tellement de petites choses, ouais. tellement de choses. Le bonheur c'est un tout, c'est ce sont parfois les choses les plus simples de la vie qu'on oublie parfois. Oui. Donc les trois petits points sont là pour nous rappeler que euh, le bonheur c'est parfois des choses inattendues ou des choses qu'on ne voit plus. Donc on y met un petit peu ce qu'on veut. Exactement. <rire> bon ça c'est bien ça. C'est le bonheur à la carte en fait. Alors Michel, vous, vous avez fait toute votre carrière aux Pays-Bas Et puis euh, après un certain nombre d'années, vous vous trouvez face à un, à un conflit d'intérêts En fait vous avez le sentiment de travailler contre vos valeurs, c'est bien ça Oui, oui, tout à fait oui, oui. Et là, c'est à ce moment-là que vous décidez de changer de carrière Et euh, vous allez même plus loin parce que vous dites que vous avez complètement recommencé votre vie Oui À ce moment-là, en lâchant euh, votre job, vous saviez ce que vous vouliez faire Oui, bien sûr bien sûr, mais euh, euh, soyons, soyons réalistes, avant de lâcher mon job, oui. je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, je l'ai fait progressivement. Oui. oui, bien sûr, je savais où je voulais aller parce que c'est ce que je voulais faire, euh, à un point tel que j'ai suivi des formations pour oui. valider des acquis, pour acquérir des, euh, des outils, mm -hmm. euh, voilà, qui fait que, que mon rêve, progressivement, je lui ai donné forme en me mettant dans l'action, dans la formation et dans la mise en pratique de ce que je voulais faire. Et plus je le faisais, plus je savais que c'est ce que je voulais faire. D'accord, donc vous n'avez pas attendu le ras-le-bol fini pour partir, en fait vous avez préparé votre sortie oui, c'est-à-dire que le ras -le bol il est venu. Le oui. ras-le-bol m'a poussé à prendre une décision. C'est, j'ai envie de faire autre chose oui. et le faire intelligemment parce que il euh, y a un dicton néerlandais, comme j'habitais là-bas, un dicton néerlandais oui. qui dit on ne jette pas de, de vieilles chaussures avant d'en avoir des neuves. Oui, effectivement. Et donc voilà, donc euh, du jour au lendemain, il faut l'assumer aussi de pouvoir quitter un boulot et de se dire du jour au lendemain, je fais autre chose. Mm -hmm. euh, la vie est ainsi faite qu'il faut aujourd'hui avoir des moyens financiers pour payer un loyer, pour payer bien ses ça, charges, pour payer ta, sa vie, pour vivre. Mm -hmm. donc, euh, c'est pas toujours évident de dire « je quitte du jour au lendemain et je prends le risque de voir de quoi demain est fait euh, ». Je n'ai pas choisi cette voie exactement, oui. j'ai choisi la voie du changement, mais de le de le faire progressivement. De la prudence. Exactement. De la prudence. Alors, vous avez complètement changé de vie, expert en optimisme et motivation, que nos auditeurs comprennent bien, vous faites de l'accompagnement, surtout auprès des entrepreneurs. Je fais l'accompagnement auprès des entrepreneurs, j'ai commencé à faire de l'accompagnement auprès de, de particuliers, que ouais. je le fais encore de temps en temps aujourd'hui. Mm -hmm. Quand le, temps, quand le temps me le permet, parce que j'interviens principalement en entreprise, euh, et j'interviens principalement euh, au sein de groupes. Bon, vous comprenez bien qu'en général, quand on parle de motivation, c'est en général une question de groupe. Oui. Euh, ça arrive bien entendu que ce soit des questions individuelles, mm -hmm général, j'interviens euh, lors d'assemblées générales ou de séminaires où je parle d'optimisme, de motivation, euh, d'enthousiasme, de tous ces sujets-là qui font qu'il ben, faut les chercher au plus profond de soi. Ouais. Et j'interviens en effet principalement en entreprise, tout à fait. D'accord. Vous êtes intervenu euh, sur vos proches quand vous, le... <rire> quand vous leur avez expliqué que vous alliez complètement changer de vie, que ça allait être très différent. Il a fallu que vous leur appreniez un peu l'optimisme et, euh, et la motivation pour qu'ils vous suivent déjà je, je, je n'apprends rien, c'est ouais. pas ma démarche. Ouais. Je, ne suis pas, je ne suis pas un donneur de leçons, je ouais. suis un partageur. Je mm -hmm. partage mm -hmm. euh, ce que je sais et, et prennent ceux qui veulent prendre euh, ce que oui. bon leur semble. Donc je n'ai jamais été euh, plutôt donneur de leçons. Oui. Euh, et en ce qui concerne mon entourage, eh bien, quand je leur ai dit que je voulais me euh, commencer à, à, à travailler sur cette voie, oui. c'est pour eux également une évidence. Parce que ceux qui me connaissent bien savent que je suis euh, euh, au mieux quand je suis auprès de gens et quand je suis entouré de gens et quand je peux partager, donner, offrir mm -hmm. et prendre également ouais, parce que je suis capable de recevoir également. Bon, vous avez vraiment l'impression de gérer une entreprise Michel Parce que euh, je ne suis pas sûre que ça fasse quand même très sérieux quand vous vous annoncez expert en optimisme. C'est pas gentil ça. Hein non, non. <rire> Non mais auprès des banques par je exemple. Me Franchement, me vous montez une entreprise, qu'est-ce que vous faites Je suis expert en optimisme. Oui, à moins que fait, oui. Non mais vous avez tout à fait raison. Oui. Je, je, je ne vis pas ça comme étant une entreprise. Je vis ça comme un quotidien parce que je le vis moi-même. Je l'ai toujours vécu depuis que je suis, oui. depuis que je m'en souviens. Et, et en fait. Euh, oui, on parle d'une entreprise parce qu'en effet, il y a il y a des contraintes, je veux dire juridiques qui font que vous devez être en, en, en entreprise mmh. et il faut qu'on puisse vous reconnaître au, au sein de, des impôts surtout. C'est surtout est des ça, des des ça que vous Les ça, hein. contraintes financières plutôt, oui. Mmh. <rire> Mais non, j'ai franchement, j'ai l'impression plutôt, euh, je vis ça comme étant un plaisir, un plaisir que je partage. Je vends des outils, euh, je vends des exercices qui permettent aux gens et qui veut entendre et qui veut mettre en pratique, de voir la vie sous son meilleur côté et d'agir en allant chercher le meilleur qu'ils ont en leur possession. Et ben on revoit ça avec vous tout de suite. Merci Michel. Vous écoutez, au dos de la carte, sur Vivre FM, Martine Domboli. De retour avec un éternel optimiste, Michel Poulard. Michel, alors, si je comprends bien, il suffit d'être optimiste et motivé pour réussir quand on monte sa boîte Non. Absolument non. pas, ça ne suffit pas. pas. Ouais. L'optimisme euh, euh, et, et l'enthousiasme sont des ingrédients qui vont pouvoir vous aider à faire prendre la sauce. Ouais. Mais euh, il y a beaucoup d'autres ingrédients qui font que la réussite est au pas de la porte. C'est entre autres l'action, c'est aussi euh, l'observation. Euh, quand je parle d'observation, c'est euh, dans, dans le monde de l'entreprise, bien entendu, les, les études de marché. Bien euh, sûr, oui. voilà. Juste de l'optimisme et de l'enthousiasme, cela ne suffit jamais, bien entendu. Bon, ça ne suffit pas, mais enfin, c'est quand même une, une condition a priori. Euh, l'optimisme, pour vous, c'est inné ou cela s'acquiert Les deux. C'est aujourd'hui prouvé euh, par la science, par oui. les chercheurs et même par les neurosciences que l'optimisme, on est avec ou on peut très bien acquérir au même titre qu'on acquiert des compétences euh, sportives ou des compétences euh, entrepreneuriales, euh, on peut très bien apprendre à devenir optimiste. Mm -hmm. C'est un exercice de l'esprit qui devient progressivement un comportement. Et après, on, une fois qu'on l'a, il faut, il faut le travailler, le cultiver c'est quelque chose qui, Pour à un moment garder. donné, comme tous les automatismes, des oui. choses qui deviennent automatiques. C'est-à-dire qu'au début, lorsque vous êtes dans l'apprentissage, comme tout apprentissage, il faut y prêter beaucoup d'attention. Ça demande peut-être beaucoup d'efforts. Ça oui. cause peut-être aussi beaucoup de frustration parce qu'on n'y arrive pas dès le premier coup. Oui. C'est un petit peu comme apprendre à conduire avec le permis de conduire. Mais à force, à un moment donné, aujourd'hui, regardez, vous conduisez, vous ne réalisez même plus ce que font vos pieds, vos bras et vos jambes. Mm -hmm. Donc, vous conduisez. Mmh. L'optimisme, c'est pareil. À partir du moment où c'est acquis, ça devient un automatisme. Alors, quel est votre constat, Michel, vous qui côtoyez et accompagnez les chefs d'entreprise Comment se porte-t-il aujourd'hui euh, Il se porte, euh, en général, globalement, moyennement, de oui. par, bien entendu, ces problèmes économiques et puis ce, ce monde très morose et anxiogène qui, euh, qui, qui nous entoure. Néanmoins, je rencontre beaucoup plus de gens positifs qu'on qu veut nous le faire croire. Oui. C'est peut-être à nouveau mes, mes, mes lunettes roses qui me le disent. <rire> oui. Mais euh, je rencontre beaucoup de gens qui, euh, et en général, un entrepreneur, un chef d'entreprise, est quelqu'un d'optimiste par nature parce que c'est quelqu'un qui a une vision, qui est dans l'action. Euh, en général, justement, ces gens-là sont des gens optimistes, qu'ils le savent ou pas. Bon, heureusement plutôt. Ah ben, bien entendu, de toute façon, un entrepreneur pessimiste, c'est un entrepreneur qui, ben, je me pose la question, comment il a fait pour réussir <rire> Si tant est qu'il ait réussi. Euh, entreprendre, pour vous, c'est changer le monde Bien sûr, et ça commence par changer son propre monde. Oui. On est dans l'action, oui. on change euh, son propre avenir et forcément, ça c'est l'effet papillon. Si on arrive à faire faire ça à plusieurs personnes, mm -hmm. centaines de personnes, à des milliers de personnes, oui. voire même beaucoup plus, oui, oui ça peut, à petite échelle, voire même à grande échelle, changer ouais. le monde. Tout à fait. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, qui vient vous voir De croire en lui, de croire en, en lui, de croire en toutes les ressources qu'il ennuie, euh, quels que soient ses blocages, quels que soient ses, je vais dire, je vais oser le dire, ses, ses supposés handicaps, qu'il soit euh, ses réels ou qu'il mmh. soit imaginaires, ouais. euh, c'est de, de se dire... Que si l'on veut, si l'on se donne les moyens d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en soi, on peut construire avec ce que l'on a et on peut se découvrir de nouveaux talents. Oui, c'est pas un peu facile ça quand même ah, Ça peut paraître bateau ce discours, mais c'est pourtant la réalité. Vous seriez étonné de savoir combien de gens et de jeunes surtout manquent de confiance en eux. Ils sont guidés par en fait, des freins. On leur a dit qu'ils n'étaient pas capables. Oui. Et ils le sont. Mmh, mmh. Ils le sont, il faut le faire. Mmh, mmh. Il faut à un moment donné quelqu'un qui, qui les pousse ou qui les tire vers le haut pour, pour les pousser à l'action. Et à partir du moment où ils agissent, ils se rendent compte que c'est faisable. Alors on revient tout de suite avec Michel Poulard, voir ce qui est faisable ou pas. Merci. Bah. Au dos de la carte, sur Vivre FM, Martine Domboli. En compagnie de Michel Poulard, celui qui rend le sourire à nos entrepreneurs. Michel, vous vous imaginez dans cette vie-là de partager l'optimisme, de faire euh, découvrir les motivations euh, à toutes les personnes qui le souhaitent et qui en ont besoin imaginez en vivre, non, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis en bas âge, depuis l'école primaire, l'école secondaire. Oui. C'est toujours quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours été le bout en train, le meneur, le tireur vers le haut, oui. le confident. Enfin voilà, c'était ça a toujours été quelque chose de naturel. Euh, je n'avais pas pensé il y a dix ans en faire un métier, mais aujourd'hui j'en vis. Mais sur quoi vous vous appuyez pour être crédible eh bien, tout simplement, euh, pour être crédible, oui. déjà, je m'informe, je me forme, oui. euh, je reste au courant de, de nouvelles recherches, des études. Je suis, par exemple, membre de la Ligue des optimistes de France, qui est constituée euh, de psychologues, psychiatres, oui. euh, de la psychologie positive. Mm -hmm. euh, je me tiens au courant des toutes dernières recherches et découvertes en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau sur le comportement, sur l'optimisme, parce que l'optimisme, ça peut ça peut faire sourire, comme vous dites, justement, oui. Ça fait sourire, oui. mais c'est un sujet tellement sérieux qu'il y a des scientifiques qui se spécialisent dans l'étude de l'optimisme et du pessimisme et du fonctionnement de l'optimisme sur le cerveau ou vice-versa, ce que le cerveau crée pour que les gens soient optimistes et pessimistes. C'est extraordinaire. Donc, ce qui fait que je suis crédible, c'est que j'appuie euh, mon discours oui. des recherches scientifiques et des études mmh. scientifiques démontrées mmh. et des ex exercices prouvés. Oui. Et puis surtout, euh, ceux qui passent euh, chez vous, qui sortent euh, définitivement optimistes. En effet, euh, <rire> mes, mes propres clients sont ouais. mes meilleurs témoins. Et oui, c'est ça. ça. Michel, en quoi avez-vous changé depuis que euh, vous êtes passé à votre compte euh, Alors Là, ça va être bateau, mais c'est ce sentiment de liberté de faire ce que j'ai envie de faire et de mmh. faire ce que j'aime faire. Mmh. Voilà, c'est cette liberté de dire « je vis de ce que j'aime faire ». C'est extraordinaire. C'est un sentiment de liberté euh, et de, de jouissance euh, extraordinaire. Et qui n'a pas de prix. Ça a un prix. Ouais. À un moment donné, quand vous créez votre entreprise, oui. Oui, ça a un prix. Une liberté qu'on paye cher, disons. Bien entendu, parce que la liberté, ça ne veut pas dire... voilà, Ça a un prix parce mm -hmm. qu'il faut bosser. Ça a ouais. un prix parce qu'en effet, les factures tombent à la fin du mois également. Ouais. Donc, il faut avoir des prestations. Mm -hmm. Mais euh, ce prix-là, je veux bien le payer. Vous avez une devise, Michel Ma devise, euh, j'en ai beaucoup, mais celle que j'utilise le plus souvent et que, qui me touche beaucoup à cœur, est la suivante, c'est une devise que, que, que, que j'ai réellement réalisée en faisant de la voile aux Pays-Bas, dans la mer du Nord bien froide, c'est que nous ne maîtrisons pas la direction du vent. Le vent peut tourner comme on le veut. En revanche, nous maîtrisons la position des voiles. Nous pouvons changer la position des voiles de notre navire. Ce qui sous-entend, c'est un langage oui. métaphorique. J'adore oui, parler en métaphore. Le vent, ce sont les événements de la vie que nous ne choisissons pas toujours, que nous subissons parfois. Oui. Mais ce dont nous avons le pouvoir, c'est de pouvoir changer la position de, des voiles. C'est-à-dire, nous pouvons choisir de faire quelque chose avec ce qui nous arrive. Hum, c'est joli en tout cas. Quelle est votre vision du handicap, Michel Ma vision du handicap, or, elle, elle, est, elle est tellement simple, c'est que quelque part, nous sommes tous, tous, que l'on soit handicapé ou oui, pas, quelque oui. part handicapé de quelque chose. Mm -hmm. Et pour moi, l'handicap... Eh bien, c'est peut-être euh, tout simplement ne pas être capable d'aimer, mmh. peut-être aussi ne pas être capable euh, de faire preuve d'empathie. Oui. Euh, voilà, ça déjà pour moi, ce sont des handicaps. Oui. Ensuite, j'ai énormément d'admiration pour les personnes handicapées qui arrivent à faire de leur vie quelque chose de merveilleux. J'ai rencontré des gens handicapés qui ont réussi oui. à reconstruire leur vie autour de leur handicap, mmh. à découvrir de nouvelles capacités en eux et ça oui purement un message optimiste, faire avec ce qu'ils étaient sur ce moment ou aujourd'hui, et ils arrivent à en être heureux. Et ça, je trouve ça admirable. Alors, je vous donne trois mots clés avec la lettre L, et puis vous me direz ce que ces mots vous évoquent spontanément. Très bien, allons-y. L'arme. La joie. Oui. L'oukoum. L'oukoum. Oui. Le, le, le doux. <rire> oui. Et puis l'inx. La vigilance. Mmh. La vigilance. Alors, pour finir, Michel, au dos de votre carte de visite, qu'est-ce que vous voudriez voir écrit dans 5 ans euh, Il y a aujourd'hui un livre, comme vous avez dit en début d'émission, il y en aura probablement d'autres, je l'espère. Et puis, euh, l'un de mes rêves, c'est de faire, ben, comme vous le faites, de la radio, et ouais. peut-être même encore un peu plus loin, qui dit radio peut-être aussi de la télévision, c'est pouvoir accéder à des médias qui me permettront de partager ce cet enthousiasme et cet optimisme à encore beaucoup plus de gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir écrit donc, sur votre carte de visite Des chaînes, des noms de radios voilà, par exemple. <rire> bon, bah alors c'est ce qu'on vous souhaite. Si Michel Poulard a éveillé votre curiosité, vous pouvez retrouver sa carte de visite sur notre site vivrefm.com. Michel, merci encore pour votre enthousiasme. Continuez de nous le faire partager euh, et de venir nous chercher sur nos motivations. Je crois qu'on en a souvent bien besoin. Bonne route et à bientôt. Merci beaucoup. Au, Au revoir. revoir à tous.